Salut, c'est Arthur. Je vais vous montrer un petit exercice que j'aime bien développer sur la batterie. Alors ça, c'est un petit rythme à base de bâtons mêlés. Donc ça fait droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, droite. Et ça, après, on peut le développer un petit peu comme on veut sur la batterie. Donc euh, sur la caisse claire, lentement. On peut créer des grooves aussi avec.